Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième conférence des donateurs d'Alif, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Alif qui fête cette année ses cinq ans. Je remercie Madame Laurence Descartes, présidente du Musée du Louvre, pour son accueil et je me réjouis que nous puissions nous retrouver dans la salle Korsabad, qui témoigne à la fois de la force des liens historiques et culturels entre la France et ce pays ami qui qu'est l'Irak, mais aussi du chemin parcouru ensemble depuis la première conférence des donateurs en mars 2017, qui s'était tenue ici même. J'ai souhaité être à vos côtés aujourd'hui, car pour la France, la question de la protection du patrimoine est plus que jamais essentielle. Elle correspond à ce que nous sommes, une nation qui ne renonce jamais à sa part d'universel et qui, ainsi, entend défendre partout dans le monde les œuvres de l'esprit humain. C'est dans cet esprit qu'avec quelques-uns d'entre vous, nous avons créé Alif autour d'un objectif. Réagir avec détermination à la destruction massive du patrimoine par le terrorisme et la guerre, que ce soit au Sahel comme au proche moyen orient Il y avait alors avec nous les Émirats Arabes Unis, qui ont cofondé Alif avec la France, l'Arabie Saoudite, qui a apporté un soutien déterminant, le Koweït, le Luxembourg, la Chine et le Maroc, qui ont appuyé cette initiative avec constance, la Suisse, pays hôte, Monaco, depuis, pour son concours sur ce sur projet, et naturellement, les donateurs privés, Tom Kaplan, que je remercie une fois encore, et les Fondations Gandour pour l'art, et Andrew Mellon, et que chacun ici soit pleinement remercié. Je n'oublie pas évidemment l'apport déterminant de M. le ministre Jack Lang comme premier représentant de la France à Alif. Le bilan d'Alif, en quelques années d'existence, est au rendez-vous. En moins de quatre ans, Alif a soutenu près de 150 projets concrets dans une trentaine de pays. Alif a su démontrer son utilité, sa réactivité, en un mot son efficacité aux côtés du travail fait par l'UNESCO et sa directrice générale. Peu y croyez, vous l'avez fait, nous l'avons fait. C'est fort de ces succès que nous devons construire et préparer demain. Déjà grâce à Alif et les dizaines d'opérateurs internationaux ou locaux avec lesquels la Fondation travaille au quotidien, les musées de Mossoul en Irak ou d'Amar au Yémen sont en cours de réhabilitation. Ils viennent s'ajouter à des programmes de restauration menés à leur terme, comme celui du musée de Raqqa dans le nord-est de la Syrie. D'autres projets sont terminés, comme le monastère de Mar Bedam au sud de Mossoul, ou proches de l'achèvement comme Dar Tutunji, magnifique maison patricienne ottomane de la vieille ville de Mossoul. Et d'autres sont en cours, parmi lesquels la ville parte de Hatra ou l'arche de Ctesiphon en Irak. Le minaret de Jam avec l'UNESCO et la forteresse de bayeha avec la fondation Aga Khan pour la culture en Afghanistan. Ou encore le tombeau des Azkha au Mali. Après les terribles explosions d'août 2020 dans le port de Beyrouth, Alif a ainsi montré son agilité, a apporté son savoir-faire. Le musée national, le musée sur Soc, les cathédrales Saint-Georges grec orthodoxe et maronite, la bibliothèque nationale et la bibliothèque orientale de l'université Saint-Joseph ont ainsi pu rapidement bénéficier du soutien d'Alif. Mesdames et Messieurs, pour que la promesse qui est née avec Alif continue de se concrétiser au-delà de 2022, nous avons besoin de vous. Pourquoi donner à Alif Pour léguer à notre jeunesse. D'abord pour léguer à notre jeunesse ce patrimoine qui n'est pas seulement un ensemble de pierres, mais ce qui, nous disant là d'où nous venons, nous permet aussi de comprendre qui nous sommes de nous projeter, de construire. Le patrimoine est un vecteur de paix. Mémoire des peuples, le patrimoine contribue non seulement au développement durable des territoires, mais aussi parce qu'il touche aux identités individuelles ou collectives, au processus de réconciliation, à notre capacité à vivre ensemble en paix. Il est aux côtés de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la planète de la promotion de l'éducation et de la connaissance, l'un des principaux vecteurs de transmission de notre part d'humanité. Ce n'est pas un hasard si les terroristes entendent détruire le patrimoine, éradiquer toute diversité culturelle et religieuse. Et je pense naturellement à la souffrance, aux dévastations qu'ont subi les musulmans, premières victimes de ces exactions, mais aussi plusieurs communautés au Sahel, au Moyen-Orient, comme les chrétiens d'Orient, les yézidis et bien d'autres minorités parce qu'à chaque fois, en effaçant le passé, ils entendent nier ce que nous sommes, des êtres à la fois unis par une même humanité et riches d'une irréductible singularité. Un tout, mais aussi un ensemble de minorités qui façonnent une force dénommée « diversité ». Il est évident que le travail fait patiemment en faveur du patrimoine des minorités témoigne d'un renouveau toujours possible. L'universel humaniste auquel nous croyons ce n'est pas l'uniformité auquel quelques-uns voudraient nous ramener. Les menaces sont là, plus que jamais, aux quatre coins de notre planète, notamment au Caucase, dans la Corne de l'Afrique, en Afghanistan et dans bien d'autres endroits. La folie dévastatrice qui nie la diversité des identités, la possibilité d'un dialogue entre les peuples, les cultures, les religions, les civilisations, progresse et entend tout détruire. La meilleure réponse à ces projets de haine est de protéger notre patrimoine. Car protéger les pierres, les œuvres d'art, les sites culturels, les paysages naturels, c'est protéger ce qui nous lie, ce qui nous tient. Je me réjouis à cet égard et veux saluer ici la présence de Margaret Iskinas, vice-présidente de la Commission européenne, de l'importance désormais accordée par l'Union européenne à la dimension patrimoniale de son action extérieure. Je tiens également à saluer les représentants des pays européens qui marquent par leur présence à cette deuxième conférence des donateurs d'Alif un réel intérêt pour la protection du patrimoine. La France a placé sa présidence du Conseil de l'Union européenne sous l'égide notamment de la notion d'appartenance. Or, il n'y a pas d'appartenance sans histoire, sans culture commune, il n'y a pas d'appartenance sans patrimoine. Lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé il y a près de trois ans, le monde entier s'est ému aux côtés du peuple français. Et si, catholiques ou non, nous avons tous ressenti une peine, une tristesse, c'est bien parce que le patrimoine est une part de nous-mêmes. Un extraordinaire élan de générosité a permis d'engager la reconstruction de Notre-Dame, et c'est aujourd'hui le même élan que je souhaite voir se lever pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit ou post-conflit, afin de donner à Alif qui a fait ses preuves, comme je viens de le rappeler, les moyens de continuer son action pour les cinq années à venir. Je sais que certains d'entre vous ne pourront pas se prononcer avant quelques mois, et je le comprends. Mais votre présence, votre soutien aujourd'hui témoigne d'une prise de conscience qui a émergé, d'un vent qui s'est levé. Pour ce qui concerne la France, je suis heureux aujourd'hui d'annoncer que nous renouvellerons notre contribution à Alif pour un montant de 30 millions de dollars américains. Enfin, je remercie les membres du Conseil de la Fondation d'Alif pour leur soutien tout particulièrement le prince Bader. Je veux saluer le travail de toute l'équipe d'Alif, et notamment Valérie Freland, directeur exécutif, Jean-Luc Martinez et ses collègues du comité scientifique, les deux vice-présidents, Bariza Zakari et Mohamed Al Moubarak, qui travaillent main dans la main, et bien sûr, le président d'Alif, Tom Kaplan, pour son engagement sans faille. Vous pouvez compter sur moi et sur la France pour poursuivre cette tâche si importante qui consiste, par le patrimoine, à réconcilier les peuples entre eux, et parfois les peuples avec eux-mêmes. Merci.